De plan quadrangulaire avec base à talus, l'importante structure du château est ornée par une corniche marcapiano qui court le long du périmètre du château, n'ayant probablement qu'une fonction esthétique. Le château présente à l'extrémité quatre tours dont lui seulement a une forme circulaire située au sud-est. Les donjons circulaires peut être datés autour du 5e siècle. Taluté à la base, il est aussi orné par une corniche marcapiano et par des arcatures et des corbeaux au-dessus. Il constitue, avec les fossés, l'élément le plus ancien de tous les complexes architecturals. Les détours frontales donnent élégance et grandeur à toute la structure. La tour la moins prominente mais la plus ancienne est d'origine normande suave, avec base à talus et corniche marcapiano. L'autre tour présente un princière qui surplombe la place et une couronne en pierre est située comme marque de pouvoir au sommet de la clé de voûte de l'arc du balcon où les blasons de la famille Caracciolo s'offrent la vue. De l'arcade d'entrée, on arrive au grand atrium du château, caractérisé par une acoustique de qualité remarquable. La structure s'articule sur deux niveaux. Au niveau inférieur, autrefois habité par les domestiques et les travailleurs, il y avait un four, des entrepôts pour les provisions, une chapelle votive située à proximité de la sacristie, des écuries, un poste de garde pour la garnison et un colombier. Au niveau supérieur, demeure la famille noble. Il était composé par une salle du tronc avec un matronéum décoré, une loge princière, des chambres privées, une grande salle de commune pour les banquets et une armurerie.